Est-ce qu'il y a des, des, des choses qu'on qu n'a pas évoquées ensemble, qui vous semblent importantes euh, je pense par exemple à, à sa maison ou son appartement. Enfin, C'est-à-dire que l'endroit qu'on quitte pour aller en vacances, ce qui est qu'il y a des, ah, des on peut, choses qu'on peut, donc... <rire> oui, peut le sécuriser. Oui, sécuriser, mais même d'un point de vue financier, est-ce qu'on peut faire des économies Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut résilier un contrat l'espace de 15, 15 jours, 3 semaines Est-ce que ça vaut le coup Su Une suspension de contrat. Alors si c'est pour euh, votre box internet, ouais. euh, non. Non, il ne non, non, faut non, pas rêver. Pas... <rire> ça ne marche pas comme mais ça. Non, ça on peut faire des échanges. On peut faire des échanges d'appartements, par exemple, ce qui est un moyen de sécuriser. Il y a beaucoup mmh. de gens qui le font ouais. uniquement dans ce but-là. D'ailleurs, en se disant, fait. il y aura quelqu'un chez moi. Et ça évitera d'avoir <rire> oui, confiance cette personne aussi. D'afficher une maison vide ou des choses comme ça. Donc, euh, et en même temps, euh, cette personne euh, entretient la maison, euh, entretient le jardin. Ouais, euh, garde des animaux domestiques garde aussi. les animaux <rire> domestiques. Les et... enfants, non <rire> Non, pas encore. <rire> <non, non>, <rire> Bon, ça viendra peut-être. Euh, et donc, oui, d'un point de vue contrat ou euh, financier, il euh, n'y a pas de, de choses particulières. Parce que ça, c'est aussi un moyen peut-être ouais. de rentabiliser euh, sa résidence principale quand Tout on part. Tout à fait. Part. Alors ça, on peut louer sa résidence ouais. principale quand on part. Euh, en passant par Airbnb, Casa ou les sites mmh. qui sont dédiés. Ou échanger gratuitement. Ou oui. échanger euh, gratuitement. Voilà. Donc, où on peut gagner de l'argent ou euh, profiter d'un lieu de vacances euh, gratuitement parce qu'on a confié son logement à quelqu'un d'autre. Donc, donc, comme pour le covoiturage, ça peut rapporter. Et, euh, Mais et en termes d'assurance, il n'y a aucune compagnie non. qui programme. Voilà. Ça ira peut-être. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus à la demande, sur mesure, ouais. flexible, non Il y, y a la guerre des prix, déjà beaucoup sur les assurances dommages. Il y a RD, comme on dit. Ouais. Donc ça paraît difficile que... Ils consentent encore un rabais, un rabais là-dessus. On l'a en auto, où on a par exemple des assurances au kilomètre euh, qui permettent de moduler le tarif en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans, dans l'année. Donc euh, par exemple, si vous ne partez pas en vacances avec votre voiture une année, mm -hmm. vous avez parfois peut-être intérêt à regarder ce qu'offre votre compagnie en termes d'assurance auto. C'est peut-être la seule chose que je vois. Il <rire> oui, oui. n'y a pas une grosse marge de manœuvre à ce côté-là. Hein.